Salut la Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, ça me fait tout bizarre euh, d'être de retour ici devant mon fond YouTube version 2020 que vous avez sûrement vu si vous avez regardé ma vidéo de la semaine dernière. Aujourd'hui on se retrouve donc pour parler d'un sujet que je n'ai jamais abordé sur la chaîne tin Star Wars Alors il y a une explication à ça hein, Au fait que je n'ai jamais parlé de Star Wars sur ma chaîne La réponse est très simple Jusque là je n'avais jamais pris le temps de regarder la saga J'ai profité du coup de mon absence Pour me faire un marathon complet des films Ça faisait très longtemps euh, que j'en avais envie Mais je n'avais jamais pris le temps de le faire J'ai regardé les 8 films et j'ai été voir le 9 au cinéma Ce qui va me permettre de vous donner un avis global sur la saga Petite précision, petit 1 Il y aura sûrement des spoils euh, Voilà donc si vous n'avez pas vu notamment Star Wars 9 passez votre chemin petit 2, euh, je n'ai pas vu ni Mandalorian ni euh, Han Solo ni euh, Rogue One euh, j'ai pas regardé euh, toutes les séries qui peuvent avoir rapport avec Star Wars j'ai pas un avis d'experte euh, je me permets juste de vous donner comme d'habitude mon petit avis de fan Disney je vais pas avoir l'avis je pense euh, de la majorité des gens, euh, des puristes de Star Wars ne vous sentez pas insulté par mon avis s'il vous plaît, ce n'est que mon avis à moi on respecte tous les avis et donc du coup je me suis dit que euh, plutôt que de vous faire une vidéo ultra construite, sur mon avis, euh, sur Star Wars, un truc un peu boring, ma petite idée, c'était de faire un tag euh, sur Star Wars, donc j'ai pioché des questions sur internet, et j'en ai rajouté de moi-même, et je me suis dit que ce qui pouvait être cool, c'est que vous, de votre côté, dans les commentaires, vous puissiez également répondre aux questions, comme ça, on compare nos avis, on échange tout ça dans la bienveillance et la bonne humeur, je sais que vous en êtes capable à Pixie army donc, euh, bah allez, c'est parti Alors, la première question, et c'est probablement la plus simple, quel est mon film préféré euh, de la saga Star Wars Il faut savoir que j'ai regardé les films dans l'ordre chronologique et non dans l'ordre de sortie des films, euh, ce qui fait donc que j'ai vu 1, 2, 3, avant 4, 5, 6... Les fans de Star Wars comprendront. Et euh, mon préféré, du coup, c'est Star Wars 2. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait qu'on puisse suivre l'histoire d'Anakin Skywalker. Du coup, c'est le film qui m'a le plus parlé parce que j'adore creuser la psychologie des personnages. Et du coup, j'ai trouvé que c'était vachement poussé à ce niveau-là. J'ai trouvé que les, la dynamique des personnages était vraiment bonne. Et euh, c'est le film qui m'a le plus marqué, je pense. Et j'ai beaucoup aimé le 9. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas de mon avis. Euh, je pense notamment à Thibaut qui en a fait une review hyper complète et je respecte totalement parce que j'ai pas grandi avec cet univers. Maintenant, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce film parce que je ne me suis pas ennuyée une seule minute, euh, que j'ai pas eu de temps mort comme j'ai pu le ressentir sur les autres films. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de choses qui, à mon sens en tout cas, étaient assez imprévisibles et j'ai beaucoup aimé la dynamique entre Kylo et Ren. Bon, deuxième question, et c'est probablement la question... Euh, touchy, hein. euh, c'est quel est le film que j'ai le moins aimé et pour le coup celui que j'aime le moins c'est le tout premier Star Wars euh, qui est donc le premier de la prélogie, euh, donc techniquement le quatrième à être sorti. Pourquoi est-ce que je l'aime pas Parce qu'en fait j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans. J'ai pas du tout accroché, je me suis ennuyée et j'ai même eu très peur en fait que le reste de la saga soit dans la même veine parce que je me suis dit que si je m'ennuyais comme ça dès le premier ça promettait pour la suite. Au final il est pas forcément mauvais euh, mais c'est vrai que c'est pas mon préféré Troisième question et que je n'ai pas vu sur le net pour le coup c'est moi qui l'ai rajoutée. j'avais envie de parler de mon avis sur la nouvelle saga donc les 7, 8 et 9 euh, qui ont été faits par Disney et qui font énormément polémique encore une fois je n'ai pas l'avis euh, d'une personne qui a grandi avec les Star Wars euh, qui a euh, vénéré les 6 premiers ou euh, les 3 premiers moi j'ai tout découvert d'un coup et à mes yeux en tout cas euh, je trouve que Star Wars 7, 8 et 9 euh, sont plutôt bien dans la même veine euh, que les premiers. Ça modernise un petit peu l'univers de Star Wars qu'on connaissait à l'origine. J'aime assez bien euh, la personnalité de Ray, même si j'avoue que moi dans le trio euh, des nouveaux personnages, mon préféré c'est Finn, que je trouve assez frais avec plein d'humour et j'ai beaucoup aimé sa backstory. J'aime l'idée euh, qu'on qu ait un ancien Stormtrooper qui touche petit à petit à la rédemption. Euh, j'ai trouvé qu'il apportait une dynamique qui était assez particulière au film. Même si à mon goût, on le voit pas assez. Euh, et j'ai beaucoup aimé également le personnage de Kylo Ren. Au début, j'étais assez sceptique sur ses motivations. Et au final, je trouve que les raisons pour lesquelles il devient sombre sont assez bien trouvées. Et j'aime l'analogie qu'il y a entre euh, Kylo Ren mais également son grand-père, Dark Vador. Hein. J'ai trouvé que c'était plutôt bien trouvé. Et ouais, j'ai beaucoup aimé. Après, c'est sûr que visuellement, c'est magnifique. Ne nous mentons pas, hein euh... On sent que bah voilà la, la nouvelle trilogie a été faite dans les années 2010. Alors que pour le coup, les anciens Star Wars ont à mon sens assez mal vieilli au niveau des effets. Et principalement au niveau des transitions, à, à certains moments mes yeux ont saigné. Après, il y a quand même une magie et quelque chose qui se dégage des 6 premiers qu'il n'y a pas forcément euh, dans les 7, 8 et 9. Mais je pense sincèrement que dans 10 ans, euh, les gens aimeront tout autant le 7, 8 et 9 que les premiers. Même si c'est potentiellement un peu moins profond, qu'il n'y a pas le même attachement, euh, je trouve que ça ne démérite pas. En tout cas, c'est mon humble avis. J'ai très très peur de m'exprimer sur le sujet Star Wars parce que je sens que je vais m'en prendre plein la tête. Donc vraiment, s'il vous plaît, faites preuve de bienveillance à mon égard. Ce n'est qu'un avis d'une personne qui découvre les films... Euh une éternité après tout le monde quatrième question mon personnage masculin préféré alors euh, la question est assez difficile pour moi puisqu'il y a deux personnages que j'aime beaucoup euh, je pense que je peux dire que mon personnage préféré c'est Maître Yoda parce que euh, Maître Yoda il est quand même swag il est quand même très stylé j'adore ses phrases J'adore euh, ce qu'il incarne en fait. J'aime bien son côté euh, vieux savant fou. Et je trouve que c'est un personnage qui est extrêmement attachant. J'avais vraiment hâte de le découvrir dans Star Wars. Et j'ai pas été déçue au final, donc très contente. Mais je dois admettre qu'ici, y a un personnage qui m'a beaucoup surprise, auquel je ne m'attendais pas spécialement euh, à avoir un tel attachement, c'est ses trois PO. Ces trois PO que je connais un petit peu grâce aux attractions Star Wars, notamment Star Tour 1. Hein, euh, puisque j'adore l'attraction Star Tour bizarrement même sans avoir jamais vu les films, j'ai toujours eu un attachement assez fort à cette attraction. Et donc c'est vrai que que ce soit Rex ou ces 3 PO, c'est des personnages que je connaissais un peu de cette façon-ci. Et j'ai découvert que le personnage était très très attachant, assez drôle aussi. Et que, bah, à mes yeux en tout cas, il a un rôle qui est important dans, dans les films Star Wars. Et il est très sous-estimé, à mon sens. Cinquième question, quel est mon personnage féminin préféré Et là, je pense que pour le coup, la question est un peu plus complexe parce que j'ai pas trouvé qu'il y avait tant de personnages féminins. Euh, qui était fort euh, dans l'univers Star Wars à part bien évidemment Leia. Hein. Euh, moi de mon côté j'aime beaucoup Rey euh, Je trouve que c'est un personnage qui est intéressant, qui sort un peu des sorties battus, et j'aime bien la force qu'elle dégage. Assez badass et assez cool, du coup ouais euh, je voterai. Sixième question et là c'est une question que j'ai rajoutée euh, de mon côté. Et c'est drôle parce que j'ai rajouté cette question sauf que j'ai absolument pas réfléchi à mes réponses. Du coup je n'ai aucune idée de ce que je vais répondre. <rire> c'est quel est le personnage auquel je m'identifie le plus euh, celui qui me ressemble le plus euh, lequel j'incarnerais si jamais euh, j'étais euh... bah, j'étais dans Star Wars, bah, bonne question hein bonne question, euh, j'en ai aucune idée, du coup ce que je vais faire je pense c'est que je vais vous laisser répondre dans les commentaires s'il y a un personnage que vous pensez euh, qui me ressemble un peu bah, n'hésitez pas à me le dire, si je devais vraiment citer un personnage euh, peut-être c 3 PO hein. C'est 3 PO parce qu'il est assez doux au final, euh, il est toujours là pour les autres il a beaucoup de connaissances je ne dis pas que j'ai beaucoup de connaissances, au moins de là. Mais euh, bah, ce n'est pas forcément euh, <rire> quelqu'un qui va frapper fort en fait. Il va plutôt être là pour aider les autres, mais ça va pas être celui qui va être sur le premier plan. Euh, et j'aime bien la constance qu'il incarne dans, le, dans la saga. J'aurais pu dire Yoda aussi, hein, mais euh, à part la petite taille et les grandes oreilles, il n'y a pas beaucoup de points communs entre nous. Mon couple préféré, c'est Kylo Ren. C'est une question qui n'est pas évidente non plus, hein, parce qu'il euh, y a plusieurs couples que j'aime plutôt bien mais c'est vrai que j'aime beaucoup la dynamique qui a entre Kylo et Ray, euh, ce côté un peu miroir, ce côté où ils se comprennent mutuellement, euh, la dynamique ennemi puis ensuite ami puis ensuite plus, j'aime bien, ça m'a fait vibrer, euh, je les trouve très mignons ensemble donc euh, voilà. Ah non mais en fait je dis n'importe quoi, c'est pas Rey et Kylo mes préférés, je pense que c'est Anne et Leia parce que Anne et Leia ils sont quand même sacrément stylés et j'aime beaucoup les, les répliques qu'ils ont entre eux, alors je trouve qu'ils ont un peu perdu de leur mordant au fil des films mais euh, la dynamique qu'ils avaient de base me plaisait énormément. <rire> voilà, je rectifie ma réponse en cours de route. Mais par contre, dans les couples que je ship, il y en a deux en particulier. Et j'ai eu un débat euh, avec mon chéri justement là-dessus. Euh, parce qu'on n'est pas du tout d'accord. Moi, je trouve que C3PO et R2D2 forment un couple magnifique. Alors, je sais, on n'a aucune preuve qu'ils sont ensemble. Mais, euh, je sais pas, moi, il y a un truc... Je trouve que ces deux-là, ils vont trop bien ensemble. Ils sont tous les deux collés tout le temps. Il y a un côté protecteur et rassurant entre l'un et l'autre. Euh, je pense notamment aux fois où R2-T2 était en mauvaise posture et ses trois po qui s'inquiétaient pour lui, c'était beaucoup trop mignon. Donc, dites-moi si euh, je suis la seule au monde à penser comme ça ou s'il y a d'autres personnes qui sont aussi star avec moi, ça me rassurerait beaucoup la Pixie Army. Et le deuxième, Chip. Euh, et là, je pense que ça va aussi faire débat. Euh, l'autre couple que j'aurais aimé voir se former à l'écran. Et je trouve que... Il y a quand même pas mal de petits sous-entendus qui auraient pu laisser penser qu'on les aurait vus ensemble à un moment ou un autre. C'est euh, Finn et Ray. On sent quand même que Finn a vraiment le béguin pour Ray, alors c'est pas vraiment réciproque. Mais quand même, moi j'avais l'espoir qu'elle tombe euh, folle amoureuse de son charme. Et je me dis que s'ils avaient passé un peu plus de temps ensemble dans les 7, 8 et 9, peut-être que ça aurait pu se concrétiser. Ou peut-être que dans quelques années, quand elle aura sorti euh, Kylo de son esprit, peut-être qu'il y aura une petite place dans son cœur pour Finn, je dis ça, je ne dis rien. Là par contre je vais faire la réponse la plus classique, hein. euh, mon méchant préféré c'est Dark Vador parce que c'est celui qui a eu l'histoire la plus développée, c'est celui dont on comprend à mon sens le mieux les motivations à être devenu méchant. Euh, mais c'est un méchant qui entre guillemets garde quand même malgré tout sa part d'humanité et on peut le voir notamment avec Luke et j'ai bien aimé la fin qu'ils ont donné au personnage, je trouve que sa transformation est épique et ultra badass. C'est quand même un méchant pour lequel on a de l'empathie à mon sens, contrairement à Palpatine qui est complètement ridicule. Moi j'ai besoin d'avoir un méchant dont je comprends les motivations, je comprends pourquoi est-ce qu'il est méchant. Généralement j'aime beaucoup les méchants dans les films, donc si j'ai juste un méchant qui est là, haha je suis méchant, et eh bah ben, moi j'accroche beaucoup moins, vous voyez. Alors que là Dark Vador il a quand même réussi à construire quelque chose autour de lui, enfin, c'est quand même Dark quoi, c'est quand même Papa Vador. Hein. Alors la dixième question, c'est une question que j'ai vue sur internet, euh, et que je trouve quand même assez intéressante, pas forcément pour moi mais parce que je suis curieuse de lire vos avis dans les commentaires, euh, c'est de savoir si j'aurais choisi le bon ou le mauvais côté de la force. Et alors autant en temps normal dans euh, plein de films j'aurais choisi le mauvais côté parce que... Euh... <rire> je trouve ça très drôle. Autant là je pense que je choisirais le bon côté parce que... Euh... Je trouve que, à part avoir plus de pouvoir, ça donne pas réellement envie de faire partie des méchants. Alors que je comprends beaucoup mieux les intentions des gentils personnages, même si le chemin est beaucoup plus difficile. Au final, ils ont quand même accès à la force aussi, donc je pense que je ferai partie euh, des Jedi. La question d'après, c'est une question que j'aime beaucoup aussi, qui est de savoir quelle serait la couleur euh, de mon sabre. Alors je pense que euh, moi j'aimerais bien avoir une couleur de sabre que les autres n'ont pas, histoire d'être difficile un peu. Euh, J'aime beaucoup le sabre violet de Samuel L. Jackson. Moi j'aimerais bien choisir un truc qui sort des sentiers battus, donc je choisirais, je sais pas, un, un sabre... Euh, un sabre rose barbapapa, voilà. <rire> Parce que je trouve ça très marrant. Par contre, autant j'ai pas forcément d'idée de la couleur que je voudrais, sauf que je veux une couleur qui n'existe pas ou qu'on n'a pas beaucoup vu, autant j'aimerais beaucoup avoir un sabre qui euh, a de la gueule. Voilà, euh, un sabre badass, donc soit un sabre... Euh, qui a les deux côtés, soit euh, comme Kylo avec euh, les tout petits côtés sur le côté, cette phrase était très bizarre ou je sais pas, un quadruple sabre trouver un truc mais euh, moi je veux pas un sabre classique. Et alors je me suis rajouté une question bonus et là encore je l'ai rajouté autant pour moi que pour vous c'est de savoir selon vous quel est le meilleur ordre pour découvrir les films Star Wars donc moi j'ai suivi les conseils de mon chéri qui m'a conseillé de les regarder dans l'ordre chronologique de l'histoire. J'ai découvert Dark Vador enfant avant de le découvrir adulte. Et personnellement c'est vrai que maintenant qu'on a la chance de pouvoir faire un peu l'ordre qu'on veut, je préfère le faire comme ça que dans l'autre sens parce que bah, je pense aux personnes qui ont découvert Star Wars dans l'ordre pour la première fois et je me dis que euh, même si Dark Vador est absolument génial comme méchant, j'aurais quand même aimé comprendre pourquoi est-ce qu'il était là, comment est-ce que commence le film, Tout le, toute la backstory avant donc je suis très contente de l'avoir fait comme ça. Mais euh, j'aimerais beaucoup vos avis en commentaire. Est-ce que vous, vous faites partie des puristes qui vous regardez euh, dans l'ordre de sortie Est-ce que vous allez les regarder dans l'autre ordre Est-ce que vous les mixez Comment est-ce que vous faites Ça m'intéresse de savoir. Et peut-être que ça servira pour de nouvelles personnes qui veulent maintenant découvrir la saga Star Wars. Voilà ma pixie army pour ce tag Star Wars. J'espère qu'il vous aura plu, que vous serez bien amusés en ma compagnie. N'hésitez pas à développer vos propres réponses. J'ai hâte de vous lire. Très curieuse de savoir ce que vous allez m'écrire. Donc euh, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant dimanche prochain pour la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Alors en scène post-générique, j'ai trouvé une idée trop drôle sur Internet. C'est de savoir euh, quel serait mon nom dans Star Wars Donc pour savoir quel est mon nom de Star Wars, il faut tout d'abord que je prenne les trois premières lettres de mon nom de famille. Euh, je vais pas mettre mon nom de famille. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Pixie tu comme nom de famille. Comme ça, on découvrira un petit peu ce que ça donne. Alors, du coup, les trois premières lettres de mon nom de famille, c'est Pix. Donc Pix, les deux premières lettres de mon prénom, donc Pixo. <rire> C'est déjà très particulier, Pixo. Hein. On doit prendre les deux premières lettres euh, de votre nom, du nom euh, de jeune fille de votre mère, donc Pixo B, et les trois premières lettres de la ville dans laquelle vous êtes née. Donc moi, je suis née à Neuilly, donc ça fait euh, Pixo b <rire> Pixo b bah voilà. Si vous faites partie de la team des vrais, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel serait votre nom à vous. Et euh, bah, je vous fais plein d'énormes bisous, salut